En plein, c'est aussi vous offrir un temps de réflexion sur vous-même Mais c'est aussi vous permettre de faire la bascule entre votre vous d'avant et votre vous futur.